Aujourd'hui dans Game of First, je vous propose un entretien avec Fabien Locher et Jean-Baptiste Fressos que j'ai tourné mi-décembre. Ce sont les deux auteurs du livre que je vous ai présenté dans ma vidéo de novembre, Les révoltes du ciel. J'aurais voulu vous présenter la vidéo sur cet ouvrage ainsi que cet entretien bien plus tôt, parce qu'il se trouve que j'ai commencé à faire les démarches pour pouvoir faire tout ça début septembre, sauf qu'il se trouve que je n'ai pas réussi à obtenir de la part des éditions du seuil un service presse, service presse qui normalement arrive en amont de la sortie, qui me permet de travailler pour être bien à l'heure au moment de la sortie ou en peu après. Sauf que pour produire une vidéo telle que vous l'avez peut-être vue sur cet ouvrage, eh bien il me faut entre deux semaines et un mois de travail à temps complet, puisque je fais tout toute seule. Donc forcément, n'ayant pas reçu de service presse, eh bien ça a décalé, et puis en plus c'est rajouté à ça le problème du second confinement, donc l'entretien a été d'autant plus repoussé. Alors vous allez le voir en plus, euh, il se trouve que euh, malgré l'excellent le, matériel que je peux avoir depuis euh, quelques temps, toute la technique de cette vidéo est un peu hasardeuse. Et ce qu'il faut savoir c'est que le jour même du tournage, le lieu qui nous accueillait, donc euh, la Générale, dans le 14e arrondissement de Paris, a subi une très très longue coupure de courant, ce qui nous a obligé à changer de lieu de tournage en gros à l'heure dite, et par conséquent j'ai dû improviser un nouveau setup assez rapidement, et comme je gère à la fois la technique et le contenu tout en essayant que ce soit pas un exercice trop long et trop fastidieux pour les intervenants, donc compte tenu de tout ça, j'ai dû faire des concessions à la fois au moment du tournage et puis ensuite avec ce que j'ai pu avoir au moment du montage. Et puis vous constaterez que je n'apparais pas dans le champ pendant l'entretien, euh, sauf maintenant évidemment, parce que là je tourne dans des conditions de studio chez moi qui sont tout à fait normales, et que les questions ont été enregistrées en post-production et sont donc dites en voix off. Je remercie de nouveau encore une fois la Générale de m'avoir accueilli dans ses locaux et de m'avoir trouvé au déboté euh, un nouvel endroit pour pouvoir tourner tranquillement, et je remercie bien évidemment euh, toutes les personnes qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Bonjour Jean-Baptiste Fressoz, bonjour Fabien Locher, et merci d'avoir bien voulu vous prêter à l'exercice de l'entretien. Pour rappel, votre ouvrage Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique, 15e-20e siècle, est paru aux éditions du Seuil en octobre dernier. Vous y faites le récit des réflexivités environnementales européennes occidentales, et peut-être plus particulièrement françaises, de l'époque moderne jusqu'au commencement des inquiétudes écologiques contemporaines dans les années 1960. On ne retracera pas ici en détail cet ouvrage, je renvoie celles et ceux qui souhaitent d'abord découvrir l'ouvrage de manière plus générale à ma vidéo le résumant en un peu plus de 20 minutes. Le but de cet entretien est à la fois de vous présenter en tant que chercheur et de vous adresser quelques questions précises à propos de votre ouvrage pour étendre un peu la compréhension de ses enjeux. Commençons, si vous êtes d'accord, par les questions de présentation. Tout d'abord, pourriez-vous, chacun à votre tour, retracer l'itinéraire intellectuel qui vous a mené à cet ouvrage en particulier Si m'a à écrire cet ouvrage, je bossais en thèse sur l'histoire du risque technologique euh, au 18e-19e siècle, et en travaillant dans les archives de l'Académie des sciences, euh, je crois, cette affaire euh, d'une enquête sur le changement climatique en 1821, et donc euh, à partir de là, on se, Fabien lui bossait sur euh, l'histoire de la météorologie, et donc, on avait tous les deux eu vent de cette enquête et c'est ça qui a un peu lancé notre intérêt et notre curiosité sur cette question. Euh, et je dirais que ça renvoie à une question plus large qui est finalement comment on peut faire une histoire de l'environnement qui prenne en compte le fait que les sociétés du passé avaient tout plein de théories, tout plein de réflexions sur euh, les conséquences de leur agir technique, industriel sur l'environnement. Donc ça s'inscrit dans cette question plus large. Et la réflexivité climatique, c'est l'une de, des nombreuses formes de réflexivité euh, que les sociétés du passé euh, avaient euh, sur ces questions-là. Ça a commencé comme ça, je faisais une thèse euh, en histoire des savoirs. Vraiment ce qui m'intéressait le plus, c'était la question de la production des savoirs par différents groupes sociaux. Et dans ma thèse, j'avais choisi cet objet sciemment, l'atmosphère, pour voir comment différents groupes sociaux, les marins, les scientifiques, euh, euh, les biologistes, les médecins mais aussi les instituteurs euh, bref toutes sortes de groupes sociaux pouvaient interagir en produisant des connaissances à propos d'un seul objet omniprésent par définition l'atmosphère donc c'était une histoire euh, des approches scientifiques de l'atmosphère euh, qui, euh, qui allait de Camille Flammarion en ballon euh, et des grands récits d'expédition en ballon jusqu'aux marins euh, de la flotte de guerre euh, française sur les océans qui faisaient des relevés météo. Ouais. et euh, à partir de là euh, euh, voilà, moi, ce qui m'intéressait au départ, c'est vraiment le lien conna... production des connaissances et puis économie politique, euh, enjeux stratégiques. Et en faisant ça, j'étais tombé. Euh, donc, je travaillais dans les archives de Météo France où j'avais euh, j'avais exhumé, enfin j'avais j'avais tra... exhumé ouais, ce, ce, euh, des réponses en fait à une enquête, euh, l'enquête de 1821 sur le changement climatique, euh, dont Jean-Baptiste avait eu vent en même moment travaillant sur risque technologique. Alors, on va se retrouver autour de ce, ce, ce point de départ. Euh, qui est, est l'enquête de 1821. Euh, il faut dire aussi qu'on avait été un peu formé dans le même creuset que Jean-Baptiste autour de la question, enfin, avec une influence très forte des STS, les, les études sociales des sciences, avec euh, une sensibilité aussi au rapport entre euh, production de connaissances, enjeux environnementaux et puis enjeux, disons, euh, euh, économico-politiques. Afin de préciser un peu vos positions respectives dans le paysage intellectuel global, est-ce que vous pourriez, à l'aide d'un schéma, représenter ce paysage et vous situer dedans Chacun à votre tour également. Ça peut être à la fois situer votre champ de recherche et sa méthodologie par rapport aux autres champs de recherche, et/ou situer vos recherches et votre méthodologie au sein de votre champ de recherche. Bon, alors moi, ce qui m'intéresse au départ et euh, au départ euh, de ma formation intellectuelle, c'est les STS. Je dis. Donc c'est études sociales des sciences et des techniques. En gros, c'est une approche qui explique comment le savoir euh, scientifique et technique et comment les dispositifs scientifiques et techniques sont produits en société, c'est-à-dire dans le rapport que scientifique et technique entretient avec les grands enjeux politiques, militaires, culturels, diplomatiques. Voilà. Donc c'est une histoire qui n'est pas une histoire des sciences et des techniques qu'on euh, qu appelle internaliste c'est-à-dire où on se contente de lire les articles ou d'écrire les... les, les, les les dispositifs en pensant qu'ils sont produits en dehors de tout contexte, mais c'est vraiment réinscrire cette production de savoir et de dispositifs dans la société. Et, euh, et dans ma thèse, c'est ce que je faisais avec les, les approches scientifiques de l'atmosphère, en lien avec les enjeux stratégiques, économiques, etc. Donc ça, c'est mon point de départ. Et puis ensuite, euh, l'évolution des intérêts et l'évolution générale du champ des STS a fait que ça, ça a croisé ce qu'on appelle l'histoire environnementale, qui est un ensemble d'approches qui existent depuis les années 70, qui vient surtout des États-Unis au départ, même s'il y a des racines européennes, et euh, qui s'intéresse aux, aux interactions entre euh, société et environnement. Euh, donc il y a plein de définitions de l'histoire environnementale. Euh, y a, on peut aussi dire ce, que c'est une façon de faire entrer les non-humains euh, dans, dans le champ de l'histoire, ou alors on peut aussi dire que c'est attraper avec l'histoire les enjeux environnementaux du présent. C'est peut-être la définition que, que je préfère. Et moi, je me, au départ, je me situe à l'intersection de ça. De ça. Euh, et puis, euh, par ailleurs, euh, bah, moi, ce qui m'intéresse aussi, euh, c'est lier ça à des grands enjeux, euh, disons, euh, euh, d'économie politique. Donc, avec un certain nombre de choses que j'ai fait depuis euh, ma thèse, qui euh, est un certain temps maintenant, m'intéresser par exemple aux grands enjeux de propriété. J'ai pas mal travaillé sur ce que j'ai appelé le gouvernement de l'environnement par la propriété, la question des communs. Euh, des grands enjeux, donc, vous voyez, voyez par exemple euh, la propriété, qui n'est pas immédiatement un enjeu de STS ni d'histoire environnementale, mais que j'essaie d'aborder euh, depuis quelques années maintenant sous, sous ces deux angles. Donc, euh, le champ, en fait, notre recherche, ça s'inscrit hein, euh, euh, pour moi dans ce, cet espace-là, qui serait espace triple, hein, l'intersection des STS, de l'histoire environnementale et d'une histoire euh, des grands enjeux d'économie politique, avec, euh, je peux insister aussi là-dessus, euh, une attention euh, chez moi comme chez beaucoup d'autres historiens, mais c'est important de le noter, pour les enjeux de pouvoir, de domination, euh, d'inégalité euh, sociale, de questions de, de, question de l'impérialisme, toutes les grandes questions d'inégalité de, de puissance. Je le dis parce que parfois dans l'histoire environnementale, c'est un sujet qui peut passer à l'arrière-plan euh, de façon assez paradoxale. Mais c'est aussi, je pense, une des caractéristiques de, de mon approche et puis de, de l'approche qu'on a développée avec Jean-Baptiste dans ce livre. Euh, voilà, euh, j'en rajouterais peut-être un troisième, c'est que moi, bon, pour moi aujourd'hui, c'est mon intérêt, il est, il est beaucoup à, à approcher les questions euh, dans une approche qui soit pas strictement centrée sur la France. Donc, je travaille pas mal sur les États-Unis aussi sur, sur, les, sur le Royaume-Uni maintenant. Donc, dirais euh, pas euh, une approche globale parce que c'est toujours problématique, mais une approche en tout cas qui, euh, qui suit des questions, euh, même s'il y a des passages de le champ de l'Hexagone. Donc moi, le point de départ, c'était l'histoire des sciences, effectivement STS. Donc on était sur un champ qui était, euh, ce que Fabien a dit, qui s'intéressait vraiment à une histoire contextualisée des sciences, ou même des savoirs en général, y compris des savoirs profanes, des savoirs populaires. Euh, et la particularité, c'est qu'effectivement, je m'intéressais à la question de la crise environnementale, à la question environnementale. Quand on regarde le champ de l'histoire environnementale euh, états-unien, principalement, mais anglo-saxon, euh, les grands textes, je pense aux travaux de William Cronon, euh, aux travaux de John McNeill encore plus clairement, c'était des travaux qui avaient tendance à être, des, des, des grands travaux, hein, mais qui avaient tendance à être très, euh, comment dire, euh, trop, pas assez compréhensifs, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment la sensation que les sociétés avaient une forte réflexivité par rapport à l'environnement, mais c'est lié, lié aussi aux objets qu'ils étudiaient. Quand, quand le papa de John McNeill, William McNeill, fait un travail sur les épidémies, il fait une histoire globale des épidémies, on n'a pas une histoire de, de la compréhension de ce que les individus vivaient à ce moment-là quand il y avait une épidémie par exemple. Si vous prenez le grand livre de William Cronon, Nature's Metropolis, c'est une histoire magnifique de Chicago, et euh, cette histoire-là, euh, elle a tendance à décrire euh, le capitalisme qui détruit la nature, mais comme une force immanente, euh, sans vraiment qu'on ait l'impression qu'il euh, y a eu des débats, des discussions autour de, autour de cette transformation radicale du Midwest. Euh, en moins, de, en moins de 50 ans. Donc je dirais que le lien avec l'histoire des sciences, il se fait là, c'est-à-dire euh, parce que j'avais été formé dans l'histoire des savoirs, forcément j'avais envie de poser cette question, c'est quoi finalement les savoirs que les euh, sociétés avaient sur ces grandes transformations. Est-ce que vraiment est ce genre d'énorme transformation de la nature en, en quelques 50 ans, euh, comme le cas de Chicago, pouvait se faire dans, ce, dans cette impression de désert cognitif, ou bon, en tout cas d'absence de réflexivité. Alors après euh, cette intersection-là entre histoire environnementale et euh, histoire des sciences, elle avait un intérêt par rapport à un autre, euh, un autre champ qui était la sociologie, la sociologie euh, de, la, de, la, de la réflexivité, la sociologie du risque, en particulier une thèse de, qui était euh, quand je commençais à travailler sur, dans les années 2000, euh, Ulrich Beck qui avait écrit « La société du risque » en 1986, mais qui avait été traduit seulement en 2002, je crois, en français. Et euh, moi, je lis le livre en français. Et bon, alors la Thèse Ulrich Beck, c'est euh, une façon de décrire le moment contemporain comme un moment d'épiphanie. Euh, en gros, on aurait vécu une première modernité qui aurait été euh, simplement moderne d'une certaine manière, euh, en tout cas non réflexive, et puis depuis peu, alors euh, la chronologie n'est pas très claire, mais on va dire que c'est les années 70, euh, la modernité serait devenue réflexive. C'est-à-dire pour la première fois, on questionnerait la dynamique technologique, la dynamique environnementale, avec cette idée que dans un premier temps, en gros, la grande question, c'est finalement la répartition de la production, dans un deuxième temps, ça devient la répartition des risques produits par la production. Et en travaillant à cette intersection entre l'histoire des sciences et l'histoire en environnementale, en fait, c'est directement cette thèse-là qu'on voit qu'elle ne fonctionne pas. Quoi. Pour une raison toute simple, c'est que les archives fourmis de débats, de controverses, de luttes contre les usines, Donc ça c'était le... Mon premier, euh, premier ouvrage, hein, la l'Apocalypse Joyeuse, s'est euh, basé simplement sur, par exemple, les archives judiciaires autour des usines polluantes. On voit qu'il y a des plé pléthores de procès euh, contre les usines, qui impliquent déjà d'ailleurs des sortes de notions de climat. Parce que la notion de climat, euh, je dirais que mon point d'intérêt, c'était cette enquête de 1821, mais plus largement, la notion de climat euh, elle est essentielle en fait justement dans euh, ces luttes environnementales du début du 19e siècle. Ça C'est frappant de voir qu'au début de la révolution industrielle, euh, la question de la santé et du climat est absolument centrale, pour une raison toute simple, c'est que le climat, c'est une notion médicale. L'enjeu, c'est comment expliquer que tout le monde tombe malade au même moment autour d'une usine C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'air, dans les eaux, dans les, dans les choses environnantes, une transformation de ces choses environnantes qui, environnantes, qui, peuvent, qui peuvent produire en fait, des, des maladies. Donc, que la, enfin, Mon intérêt pour la, la notion de climat, vient aussi de cette première recherche. On voit à quel point le, le climat est d'abord une notion de biopolitique. Euh, c'est gérer la santé des populations en masse. Et c'est très bien ce que fait par exemple la police, la police d'ancien régime, elle s'occupe vraiment d'environnement de la ville, de, de, du climat, etc. Donc je dirais que mon intérêt pour le climat, ça vient de, de cette intersection entre l'histoire des sciences, histoire environnementale, euh, toutes les questions donc, de, de comment on doit découper la modernité, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une rupture récente dans la modernité, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir une coupe longitudinale, où la modernité a toujours été assez complexe, en fait, avec des débats, et puis dans ces cas-là, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la prise de conscience environnementale, qui était le récit classique, si vous voulez, de de ces de, de la manière classique d'aborder cette question là à partir de quand on prend conscience de ces trucs classiques finalement la question habituelle mais c'était plutôt euh, comment on s'est désinhibé donc c'est un peu ça le et alors le dernier dernier point important c'était euh, je dirais l'influence euh, problématique mais importante hein, de la tour où je rangerai aussi Descola là dedans euh, qui est un cadrage de la question environnementale qui est très philosophique où l'enjeu c'est, qui, qui repique en fait la question de la prise de conscience et de la réflexivité, d'une façon plus astucieuse, mais c'est un peu la même chose. En gros, euh, ce que explique tour dans « Nous n'avons jamais été modernes » en particulier, il y aurait eu une première modernité, où on se serait assez peu préoccupé des non-humains, et puis seulement depuis 30 ou 40 ans, les non-humains font irruption dans le politique. Et de fait, euh, notre, nos, mes affaires d'apocalypse joyeuse et puis les affaires de climat avec Fabien, c'est aussi en, en discussion, même si on n'en a, a pas trop insisté dans le livre, parce que, on fait plus que discuter des thèses philosophiques, j'espère. Euh, c'est aussi en, un peu en, en, en réflexion et en contradiction avec cette vision, à mon avis, trop, trop simple et trop gratifiante de nous-mêmes. En fait. Donc il euh, y a un, un autre aspect, c'est l'anthropocène. Autour de l'anthropocène, il y a eu euh, une, suren... enfin, une surenchère de, de grands constats de, ré... de réflexivité. Pour la première fois, on comprend qu'on est devenu un agent géologique euh, planétaire quoi. et ce, donc on a encore de nouveau une finalement une sorte de répétition hein, de cette idée de prise de conscience avec des thèmes encore plus amples et euh, une glorification des sciences du système Terre un ensemble de savoirs qui vise à, à mathématiser à mettre en équation en, dans des modèles les dynamiques globales l'interaction entre l'océan l'atmosphère le climat etc et euh, l'enjeu pour, euh, pour des philosophes en particulier comme, comme Latour c'est de dire finalement c'est une révolution ontologique ce faisant, il répète ce que les scientifiques du système Terre disent de même. Dans le livre avec Fabien, on montre bien à quel point cette vision de la Terre comme quelque chose, comme un système complexe, si vous voulez, comme un, en tout cas comme quelque chose qui est fondamentalement organisé, avec des interconnexions entre les forêts, l'atmosphère, même les océans et les montagnes, etc., à l'échelle globale, c'est quelque chose qui est très ancien. Donc, c'est aussi un argument alors, qui se situe plus à un niveau ontologique. C'est-à-dire l'ontologie du système Terre, elle est très ancienne. Et d'ailleurs, on pourrait aussi dire que l'idée de Terre vivante est aussi extraordinairement ancienne, évidemment. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est euh, tous les instruments, les dispositifs qui permettent d'objectiver cette, cette idée-là. Mais disons qu'il y avait, euh, je dirais quand même dans, dans, dans ce projet, euh, tu Dieu merci, on n'a pas fait que ça, mais dans ce projet-là, il y avait quand même la volonté d'insuffler une forme de, de modestie dans nos propres savoirs, dans notre propre excellence, et notre propre conscience des choses. On va s'intéresser à présent à des questions qui me sont venues à la lecture de votre ouvrage, et à propos desquelles j'ai pensé qu'il serait intéressant d'avoir quelques précisions de votre part. Au début du livre, vous faites une histoire générale de la réflexivité climatique à l'échelle des populations européennes en pleine exploration du globe avec des velléités commerciales et coloniales. Puis lorsque vous passez à la Révolution française et à tout ce qui s'ensuit, vous situez le centre des questions climatiques en France. C'est dans ce pays qu'il y a eu le plus de débats politiques et par conséquent c'est aussi dans ce pays, semble-t-il à vous lire, qu'on a le plus essayé de produire de quoi comprendre et observer le climat. La question que je me pose, vous me direz si elle n'est pas pertinente, c'est celle de savoir si la France et ses débats politiques ont eu un impact mondial ou du moins à l'échelle des... Les pays occidentaux sur la considération du climat. Je me posais la question parce qu'à certains moments, vous avez l'air de soutenir l'idée qu'il y a le développement d'un modèle pour les conceptions climatiques qui va au-delà des particularismes de la France, même si elle en est vraisemblablement le moteur principal. Du coup, si c'est le cas, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette influence au niveau des échanges des communautés scientifiques, des échanges entre structures de gouvernance ou, peut-être, la circulation dans un public plus large On voit effectivement, c'est à partir de la, entre la Révolution française et les années disons 1850, on voit que la France, en un certain sens, est l'épicentre des angoisses autour de la question d'un changement climatique causé par le déboisement, puisque c'est ce dont il s'agit. Mais on a aussi, euh, autour de cet épicentre, tout un réseau de circulation, une influence hein, qui va avoir euh, vraiment un impact important en Europe et dans les empires, peut-être surtout dans les empires, euh, à partir des années 1820 30 en fait, assez tôt, et jusque à la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a un élément important dans cette histoire, c'est euh, la foresterie parce qu'en France, un des groupes sociaux qui s'emparent de la question des changements climatiques pour euh, s'en servir aussi à ses propres fins, et aussi parce que, parce que ce groupe social-là de forestiers pense réellement qu'il y a changement climatique euh, quand il y a des boisements. Euh, bah, ce groupe des forestiers, il a une influence importante, parce qu'il est très actif. Alors D'abord, l'école française de foresterie est fameuse et, et influente en Europe, donc on va avoir, par l'intermédiaire de l'expertise forestière, des débats, par exemple, dans l'Empire austro-hongrois, dans les années 1860-1870, parce que, les, les experts austro-hongrois, comme ça a été montré par Deborah Cohen, une historienne américaine, eh bien lisent les, les, les forestiers hongrois, austro-hongrois, lisent les forestiers français et s'inspirent de leurs revendications et de leurs théories pour ben pour dire qu'en en, en, en déforestant l'empire austro-hongrois, on, on change le climat. On a une circulation aussi aux États-Unis par l'intermédiaire euh, d'un personnage important qui est George Perkins Marsh, qui écrit un livre qui s'appelle Man and Nature euh, dans les années 1860 et euh, qui en fait lit beaucoup les débats français. Alors les forestiers, mais aussi euh, les hommes politiques, euh, les scientifiques comme Arago, et qui importe aux États-Unis cette cette grande euh, question d'un changement climatique néfaste créé par le déboisement. Et euh, March qui est considéré aux États-Unis comme un des pionniers. Alors euh, on reprend pas cette idée, mais comme un des pionniers de de de, de, de l'écologie politique, de l'environnementalisme. Mais en fait, euh, quand on regarde les notes de bas de page de son livre, il y a énormément euh, de euh, de références à euh, à la foresterie française, au débat français, au débat parlementaire français, au discours à l'Assemblée nationale, enfin, donc il y a une vraie influence. Dans un pays, les États-Unis, qui a été essentiellement marqué jusque-là par un optimisme climatique, euh, dans l'idée que si on déforestait, on allait, euh, euh, on allait améliorer le climat. Et puis on a aussi la grande circulation impériale, intra-impériale, entre l'Empire français, l'Empire britannique, mais aussi, comme on le montre dans le bouquin en reprenant les travaux d'un autre historien, euh, par exemple dans les colonies allemandes en Afrique au 19e siècle. L'idée circule euh, du Maghreb, en Inde, en Afrique du Sud, euh, dans, dans les colonies allemandes d'Afrique, dans les colonies subsahariennes françaises et britanniques. On a une circulation comme ça, globale, mais du coup intra-impériale. Donc on, notre histoire, c'est en fait, au départ, un creuset transatlantique colonial, une, une, une phase d'intensification, on peut dire, centrée sur la France, et puis aussi ensuite une re-globalisation, on peut dire. Euh, même, je le dis, raconte là schématiquement, une reglobalisation euh, par l'expertise forestière, euh, par euh, la circulation des textes, mais aussi des experts eux-mêmes, euh, intra-impérial. Et donc ce qui, ce qui va devenir très très important, euh, et ce qui fait que dans les empires en fait euh, français, britanniques, mais aussi hollandais, allemands, etc., on a une grande influence des angoisses climatiques et des discours sur le changement climatique, jusqu'à la seconde guerre mondiale. On pourrait presque dire d'ailleurs que dans les empires, euh, le pic des angoisses climatiques, c'est les années 1830, euh, 1930. Pardon, oui. 1930, donc euh, très tard hein, par rapport à ce qui se passe euh, en Europe. Alors pour ce, pour ce qui est de l'Europe, pour revenir à l'Europe, euh, dans les pays européens on a des débats mais qui sont de moindre intensité par, si on les compare à la France. Je parlais de l'Empire Austro Austro-Hongrois, on a des débats en Allemagne, on a des débats dans d'autres pays, mais euh, qui n'ont pas euh, la L'intensité, la force, la complexité, l'ampleur temporelle des débats français, pour des raisons bah, qu'on on essaie d'expliquer dans le livre, hein, autour de la question de la révolution française, de la déstabilisation, des régulations, de grandes questions d'économie politique comme la propriété et les communs. À ce moment-là de l'entretien, j'ai suggéré que la recirculation de ces idées-là, françaises, autour du climat, aurait donc eu plutôt lieu au cours du 19e siècle. Plutôt à partir des années, en fait, avec les seconds empires coloniaux, donc ceux qu'on appelle les seconds empires coloniaux, ceux des années qui commencent dans les années 1830-1840, et qui vont ensuite devenir les grands empires qu'on qu a en tête quand on pense à la colonisation. Donc pas les empires de l'époque moderne, qui sont très différents, mais vraiment les grands empires victoriens, français, en Afrique, euh, voilà. et euh, Donc c'est une histoire qu'on a essayé de tracer, qui est intéressante. On a eu en fait une chance en, fait, en écrivant ce livre. La chance qu'on a eue, c'est que ben, personne n'avait vraiment étudié cette phase qui est pourtant notre sens fondamental, qui se passe en France parce qu'il y a d'autres personnes hein, qui, ont travaillé sur le, qui ont travaillé sur des aspects de, de, de ce que documente le livre, mais on a eu la chance d'avoir bah, cet objet historique important dans l'histoire générale, on peut dire en Occident, du changement climatique anthropique, et qui, qui, qui prenait racine en France, euh, C'est frappant d'ailleurs de voir que souvent, quand les, les, les historiens anglo-saxons ou qui ont travaillé sur ces questions-là, ça se sont arrêtés en fait dans leur récit au moment où, au moment où, les, où, où apparaissaient les textes en français, les, les experts français, parce que bon, ils, bon, ils continuaient pas forcément l'enquête. Euh, mais ça apparaissait déjà en filigrane dans plein plein d'écrits euh, d'auteurs euh, de l'historiographie euh, anglo-saxonne. À ce moment-là, j'ai demandé si, en France, jusqu'alors, ces cartons d'archives, si on peut le dire comme ça, n'avaient pas encore été sortis et étudiés. Alors, il y a une seule, je, je fais quand même bien, il y a une seule historienne qui avait vraiment travaillé sur cette question-là, qui est Diana Cadewill, une américaine, euh, qui avait vraiment travaillé sur cette question-là euh, à propos du Maghreb, des colonies françaises dans le Maghreb. Euh, elle avait euh, documenté une, une partie de, de ce qu'on raconte dans le dans le livre euh, voilà euh, et euh, mais sinon effectivement les, les discours c'était enfin, les, les travaux américains s'étaient beaucoup concentrés sur sur euh, les discours optimistes dans aux États-Unis au moment de la colonisation mais sans remonter finalement tant que ça dans le passé en restant plutôt vers le 18e il y avait eu des travaux de Richard Grove dont on parle aussi un peu différent pour le coup qui enfin, sur un espace différent euh, l'île Maurice l'île de France euh, Richard Grove donc un historien britannique euh, de l des grands noms de l'histoire environnementale donc il y avait eu quelques travaux mais qui voilà ce qu'on ce qu'on qui apparaissent en fait à certains moments hein, de notre récit qui se veut euh, disons euh, bien sûr sans être un récit total euh, plus euh, plus englobant si je peux jeter un truc sur la particularité du débat français euh, en fait, ça tient à deux raisons principales. Premièrement, la Révolution française, qui est un moment d'intense politis enfin, de, de politisation du débat climatique, qui n'a pas, pas lieu dans les autres, dans les autres euh, pays. Et puis, le fait que euh, la grande colonie française soit dans un territoire euh, aride ou semi-aride. Euh, et donc, euh, l'enjeu, c'est d'expliquer euh, ça comme un problème, de poser ça comme un problème. Donc, en fait, c'est cette conjonction des deux, je pense, qui fait qu'effectivement, en France, il y a l'intensification des débats et puis aussi une qualité euh, des, des, des savoirs qui sont produits. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, euh, les, les grands textes qui posent les bases de la climatologie historique, c'est aussi souvent écrit euh, en France ou, ou écrit en français, parce qu'il y a aussi les Suisses, on va dire, qui sont importants dans cette affaire. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas en Angleterre des travaux aussi précis que ceux de Charles Messier ou d'autres. Donc vraiment, il y, y a quelque chose qui se passe de, de particulier. Euh, en France autour de, de ces questions climatiques. Dans cet ouvrage, vous faites spécifiquement une histoire des réflexivités environnementales à l'égard de la question climatique, et en la parcourant, j'ai eu l'impression que quelque part on pourrait la croiser avec l'histoire des risques. On oscille en effet entre optimisme et pessimisme avec la question du climat. Va-t-on ou non réussir à s'en faire les maîtres Est-ce que le climat ne nous échappe pas complètement avec l'idée de mort thermique du globe Vendre les forêts est-ce dangereux pour le climat Etc. Et puis il y a aussi le rôle et les choix de l'État français, lorsqu'il essaie de calmer sa population après l'irruption du Tambora, ou de la gouverner en droit des communs, etc. Est-ce qu'une histoire croisée climat-risque aurait pu apporter, disons, une variable supplémentaire pour comprendre ce qui guidait les débats politiques et les prises de décision Ou bien est-ce que vous pensez, par exemple, que réfléchir en termes d'intérêts politiques et économiques suffit largement à décrire l'histoire des réflexivités climatiques Étant donné que vous, Jean-Baptiste Fressoz, vous avez travaillé sur ces questions de risque vous n'avez pas, à un moment, eu l'envie de tirer parti de vos précédentes recherches, pour ces nouvelles recherches Alors J'ai enfin, l'impression qu'on a quand même fait une histoire de la perception du risque climatique, ce faisant. Mais c'est vrai que finalement, les débats dont on parle, euh, ils sont liés, sans être complètement liés, à des événements catastrophiques. Euh, par exemple, les... je vous parlais de l'émergence de la climatologie historique à la fin du XVIIIe siècle. C'est à partir de 1775-1776 vraiment qu'on a des textes euh, très précis, des recherches vraiment sur euh, L'évolution historique du climat sur 2, 3, 4 siècles, c'est lié à des grands hivers. C'est lié au grand hiver de 75-76. Euh, si vous prenez les débats après les inondations euh, au 19e siècle, c'est aussi des monts de relance de, du débat climatique. Donc en fait, euh, les deux sont liés, mais en même temps, on a voulu faire une histoire euh, des savoirs. Non, on n'a pas voulu faire une climatologie historique où en gros, euh, tu vois, tu as les trucs à la, à la durée où tu as. Euh, un accident climatique, une révolte, tu vois ce que je veux dire C'est ça qu'on n'a pas voulu faire concrètement, c'est-à-dire... On a voulu faire une histoire qui soit centrée sur les savoirs et pas tant sur les risques, effectivement, Alors, sur les catastrophes. catastrophes, quoi. En ce moment, il y a un retour en force plutôt de, des de déterminismes, en fait, de schémas assez déterministes, où, en gros, on va pouvoir dire que, je sais pas, moi, dans les années 1630, 1640, il y a tout plein de révolutions à travers la planète, c'est lié au petit âge glaciaire, que la révolution de 89, c'est lié, en France, c'est lié à des accidents climatiques, etc. D'une certaine manière, c'est ce qu'on n'a pas voulu faire. C'est-à-dire, c'est sûr que les accidents climatiques ont un rôle important dans les savoirs, mais il y a aussi une dynamique propre au débat, à la fois politique et scientifique sur le climat et c'est plutôt cette dynamique-là qu'on a voulu retracer plutôt que des sociétés qui sont toujours en réaction avec des petits accidents alors ça il arrive que des fois par exemple l'exclusion du tambourage joue un rôle vraiment important dans des enfin, produit des débats sur la stabilité du climat etc au, au niveau au niveau puisque européen au niveau mondial euh, mais il y a aussi cette euh, cette évolution de la pensée climatique qui est assez déliée au fond de, de, de, de, du climat qu'on vit. Et par exemple, le grand basculement de l'optimisme vers le catastrophisme climatique, il a lieu seulement à la fin du XVIIIe siècle, pas forcément en lien avec une transformation euh, précise et claire euh, du climat. Quoi. Le pétage glaciaire, ça remonte à avant. Donc voilà, on a, enfin, je pense que c'est plus une histoire effectivement des savoirs, une histoire des débats politiques qu'une histoire du risque. Oui. Alors d'une part, il me semble qu'on a pris en charge. Ce qu'on appellerait aujourd'hui risque climatique, et puis pas que climatique d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'inondations, de glissements de terrain, etc. Donc on a pris en charge toutes ces menaces, etc. Après, euh, peut-être, euh, moi j'avais pas forcément envie. Euh, enfin, on n'a pas été forcément porté à, à utiliser la notion de risque parce que c'est une notion en fait un peu compliquée pour les historiens finalement. La notion de risque, c'est une notion qui nous est pas forcément euh, propre. Euh, que Jean-Baptiste avait discuté, mais plutôt pour la critiquer chez des auteurs il me semble de sociologie, et euh, qu en a... la question c'est, est-ce qu'on en avait besoin dans ce récit En fait, finalement il me semble que c'est plutôt ça. Euh, nous, il ne nous a pas semblé qu'on avait forcément besoin de le thématiser comme ça, euh, parce que... Et, euh... et en même temps, ce que montre ce, ce bouquin, il me semble, c'est qu'en passant par l'histoire des savoirs, sans avoir d'a priori sur ce qu'étaient les grands événements climatiques en tant que tels, on arrive à on arrive à identifier des phases qui ont fait réagir les sociétés sans tenter par pour, pour autant d'objectiver ce que serait euh, l'évolution disons euh, physique des climats donc ce qu'on a fait en fait c'est moi il me semble que ça ça vient de notre méthode des STS euh, euh, évidemment quoi c'est à dire plutôt que imaginer que la vérité ou que le réel s'impose naturellement aux sociétés et sont là euh, et euh, et donne la et donne le là euh, comme ça euh, sans médiation plutôt de regarder ce que sont les savoirs, les, les, les, les, euh, les façons de, de, de concevoir le futur, euh, les menaces perçues, et euh, à partir de là, remonter, essayer d'identifier quels, quels ont pu être les aléas climatiques qui ont euh, suscité ces réactions. Mais pas l'inverse, c'est-à-dire pas faire une climatologie historique et après regarder comment, comment les sociétés évoluent. C'est plutôt cette façon, c'est plutôt une méthodologie, je pense, qui est, qui est, euh, qui est différente, c'est-à-dire Effectivement, on regarde pas, on, est, on analyse pas les réactions des sociétés à des, euh, à des stress. On regarde ce que les sociétés conçoivent, quelles sont leurs pratiques vis-à-vis. Euh, du climat et éventuellement, on arrive à identifier des grands patterns de de, de, de, de, de climatologie historique qui pourraient qui pourraient qui, qui, qui, qui correspondent. L'exemple du Tambora, c'est c'est un bon exemple. Mais on part pas d'un a priori en disant l'hiver 1700, je sais pas quoi, 39, il est froid, donc obligatoirement on va regarder à ce moment-là, particulièrement dans les sources. Non. Il en fait, fait... on est on est vraiment parti des savoirs. Voilà. Et après, il s'avère que des fois, ça rencontrait des événements climatologiques, des fois, ça le faisait pas du tout quoi. Donc effectivement, l'enjeu c'était qu'on partait des savoirs et pas de la réalité de ce que serait le climat dans le passé en fait. Je pense que c'est ça peut-être l'ambiguïté. L'autre point important sur le risque, c'est qu'au fond c'est quand même une histoire euh, du risque, de climatique, médiée par les perceptions des sociétés passées et le grand schéma quand même qui émerge du livre c'est que ces débats là, surtout en Europe, ils ont eu tendance à s'effilocher parce que les sociétés sont devenues plus résilientes face au changement climatique Donc il y a bien euh, la question du risque qui est quand même sous-jacente, c'est-à-dire c'est vrai que à la fin du XVIIIe siècle, si le climat est aussi important, c'est pas tant peut-être à cause de, de climat ou de, de mauvais hivers ou de mauvais, de mauvais, enfin de, la question c'est parce que c'est des sociétés qui sont toujours euh, un point de fragilité, quoi, par rapport à la soudure, par rapport à... La... c'est des sociétés qui sont très, très dépendantes, en fait, de, de, des questions agricoles. Et c'est fin 19e siècle, la so les sociétés riches euh, le sont beaucoup moins. Donc, euh, je dirais que... Et c'est bien ça. D'ailleurs, quand on dit mot risque climatique, de fait, on efface énormément de choses. On efface toutes les questions économiques, toutes les questions d'inégalité, parce que le risque climatique, c'est pas... Un risque en soi, c'est toujours médié avec votre richesse, avec vos capacités à acheter des céréales, d'en importer, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on n'a pas voulu faire une histoire du risque climatique, parce que c'est une histoire qui efface trop de choses, en fait, trop d'intermédiaires entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe dans, dans, la, de, dans, dans les assiettes des gens. Quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise, un... en fait, on utilise plutôt le terme de vulnérabilité, euh, qui, euh, a, a, qui, qui donne une autre. Euh, qui précisément prend en compte beaucoup plus de choses qui n'ont pas cette connotation. Qui a un peu d'ailleurs techno aussi, je trouve, un peu technocratique, je trouve, qui a la notion de risque. Euh, avec la notion de vulnérabilité, on peut mettre plus de choses dedans. Dans le récit, c'est un récit qui est plus large, effectivement. Euh, voilà, euh, C'est peut-être aussi important de savoir si on peut acheter, euh, et à quel prix, et quand, et à quel rythme des céréales, à un moment donné, que de savoir euh, que, de, que, de, que, de, que de réduire ça, effectivement, à la question du stress. Il euh, y a aussi des gens qui nous ont inspirés, il me semble. Hein. Par exemple, c'est vrai qu'on a lu Mike Davis, hein. Euh, les génocides tropicaux, euh, où Mike Davis, bah, il fait exactement ça. Quoi. Au lieu de faire de la climatologie historique euh, très très naturalisante, bah, il dit bah, en fait, qu'est-ce qu'il y a Il y a un système dé déstabilisé par le colonialisme. Alors oui, il y a des stress et tout, il en parle. Il y a un chapitre sur Enso, l'oscillation Enso, qui est un stress, un aléa climatique. Mais c'est pas le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est vraiment de dire la déstabilisation des sociétés par la colonisation crée les conditions de la vulnérabilité qui crée les famines et les, euh, et les morts en masse dans les colonies dans les empires à la fin du 19e siècle. Donc c'est aussi ces lectures-là conjuguées, il me semble avec notre notre background de STS qui fait que voilà, on n'a pas euh, on n'a pas une approche le roi là du riz par exemple par la climatologie historique ou alors on n'a pas une approche euh, euh, comme fait beaucoup euh, la climatologie historique contemporaine par euh, par par, euh, par la question de la résilience, euh, risque résilience quoi. Euh, on a une approche peut-être plus euh... oui, inspirée aussi par d'autres traditions intellectuelles. Quoi. La question c'est dans quel débat on veut intervenir aussi. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, le débat s'est un peu déplacé par rapport à au à débat sur la société du risque, même si ça reste toujours important. Hein. Et donc euh, on, avec, avec ce bouquin aussi, on répond à, à des enjeux qui sont un peu différents de ce qu'ils étaient euh, il y a quelques années. On, on veut pointer d'autres choses, on veut participer à d'autres historiographies, me semble-t-il. C'est aussi comme ça que se font les livres, c'est-à-dire le bouquin il s'est aussi fait euh, ben, d'abord nos intérêts propres, <rire> de nos intérêts, de notre curiosité à chercher, euh, et puis euh, de notre tradition STS et de cette façon d'aborder les choses en mettant aussi la question du pouvoir... Euh, et des inégalités euh, et, au cœur. Et puis aussi parce que, euh, parce que le débat s'est déplacé aujourd'hui, le débat euh, en histoire environnementale, il est euh, beaucoup autour de la question euh, bah, de des empires, de, de l'impérialisme. Euh, il, il reste sur la question des savoirs assez fort, donc là on avait des choses à, à dire. À un moment, au début de votre ouvrage, vous faites référence à un article de partie qui dit qu'à l'époque moderne, il y a eu un grand partage entre histoire des sociétés et histoire de la nature. Grand partage reposant sur l'idée que les humains sont limités dans leur action sur la Terre. Et une telle approche amène à conclure que on, les humains ou les sociétés modernes, on aurait découvert récemment que on serait une force climatique géologique et qu'il faudrait changer de mode d'appréhension pour sortir du moule moderne. Signifiant par là que vous vous opposez à cette thèse à travers votre histoire des réflexivités environnementales, vous écrivez alors, je cite, Et si l'idée d'une concordance des temporalités s'enracinait, au contraire, dans la trame culturelle de la modernité Fin de citation. Là, c'est la page 46 de votre ouvrage. Alors d'une part, j'ai le sentiment que c'est un peu contradictoire avec ce que vous dites en introduction. Je cite la page 10. Nous avons voulu écouter ces voix pleines d'espoir et d'inquiétude, non pas pour y chercher l'origine de notre souci climatique actuel, mais pour écrire l'histoire d'une réflexivité, d'une façon de penser le rapport à l'environnement, qui a profondément marqué pendant plus de quatre siècles les sociétés européennes." C'est d'ailleurs une méthode que vous continuez à soutenir à la fin de l'ouvrage quand vous dites que les prétendus précurseurs n'avaient pas du tout les mêmes objectifs que les nôtres, à notre époque contemporaine. Et effectivement, vous ne parlez pas en termes de paradigme, vous décrivez des évolutions qui ont diverses causes bien particulières. Mais parfois, vous semblez céder un peu dans votre argumentaire, notamment quand, en conclusion, vous parlez d'une brève illusion entre fin 19e et milieu du 20e siècle. À ce moment-là, on touche presque à des formulations téléologiques, comme si, rétrospectivement, vous pensiez cette parenthèse comme une erreur au sein d'un vaste mouvement ascendant de réflexivité environnementale. Ça donne un peu la sensation que, entre guillemets, avant nous savions, alors que clairement, on, on ne savait pas. On ne se posait d'ailleurs pas les mêmes questions, parce qu'on n'avait pas les mêmes problème, même si on peut dresser des analogies entre les conceptions du climat donc globalité, conception en système, etc. Est-ce que du coup, ça n'est pas un peu dangereux de jouer sur ce tableau pour remettre en cause un faux récit historique Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans le piège positiviste, mis à part le faux pas de quelques décennies qu'il faudrait alors expliquer comme une sorte d'échec avec des causes qui sont telles ou telles Par conséquent, la manière dont moi j'ai interprété vos travaux, ça a été de résumer comme suit. Ce dont on hérite aujourd'hui d'un point de vue de la réflexivité climatique. Ce n'est pas tant de fondement culturel. Alors C'est une autre thèse, à un autre niveau d'analyse, que vous ne semblez pas porter dans votre livre, donc ce n'est pas tant de fondements culturels dont on hérite que d'outils météorologiques, géologiques, bref scientifiques et techniques, pour répondre à divers espoirs et inquiétudes portant sur le changement climatique, et plus particulièrement donc le changement climatique d'origine anthropique. Et d'ailleurs, on le voit bien encore, il me semble, dans la dernière partie du livre, quand vous parlez de la guerre froide et de la manière dont ça a propulsé en avant les sciences du climat, que vous présentez comme l'élaboration de recherches scientifiques, comme le fait de considérations qui leur sont extérieures. Des conflits de politiques intérieurs, des intérêts économiques, des conflits géopolitiques, etc. Et à chaque fois, ce sont des considérations différentes, parce qu'issues de préoccupations différentes, qui ont également peu à voir avec l'écologie politique telle qu'elle va commencer à se développer à la fin des années 1960. Ce que vous expliquez ne renverrait donc bien ni à une conception positiviste de la science, ni à une lecture de l'histoire en termes de paradigme de pensée origine de nos conceptions contemporaines. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'effectivement vous essayez bien? De vous débarrasser de ce type d'approche méthodologique qui use de paradigmes et de recherche des origines. Et si je ne me trompe pas, est-ce que vous avez une préférence méthodologique à expliciter, que vous pensez à même d'éviter les écueils des approches que vous entendez, sinon rejetées, au moins tempérées, même à distance Alors sur, euh, sur Dipesh Chakrabarty, euh, ça c'est le plus simple. En gros, il avait fait ce texte Climate of History qui avait eu beaucoup d'impact, mais qui fonctionne assez mal dès qu'on regarde un petit peu tout simplement la façon dont les historiens racontaient l'histoire au XVIIIe siècle quoi où c'est rempli de climat les historiens à la fin fin milieu du XVIIIe siècle ils racontent l'histoire de peuples comme des entités biologiques qui transforment les les lieux et ça ça ça, ça réagit sur eux ensuite en retour donc c'est sûr que et puis même un truc tout simple c'est que évidemment qu'à la fin du XVIIIe siècle les gens se pensent vivre dans un anthropocène tout simplement parce que le temps de la terre est assez court 70 000 ans pour Buffon et donc si on fait une sorte de climatologie historique sur quatre ou cinq siècles on raconte à la fois euh, l'histoire des sociétés humaines modernes et puis euh, l'histoire de la terre et les deux vont ensemble donc euh, je, je enfin, c'est juste que là c'est un, un problème euh, historique quoi c'est à dire que ça, ça, ça ne fonctionne pas voilà euh, ça fonctionne si on regarde simplement l'histoire telle qu'elle s'écrit peut-être euh, à partir de la fin du 19e siècle et encore faudrait en discuter parce que voilà, il y a chez Michelet, par exemple, on a des choses intéressantes sur l'histoire de la Terre, etc., les océans. Donc je, je, je pense sincèrement que c'est une vision beaucoup trop simpliste de dans le passé on aurait séparé l'histoire de la Terre et l'histoire de l'humanité et puis maintenant depuis peu, grâce à l'anthropocène, depuis en gros dix ans, quoi, on serait capable de, de raconter les deux ensemble. Ce voilà, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc ça c'est un point simplement factuel, il euh, n'y a pas vraiment de gros enjeux, j'ai envie de dire, théoriques. Euh, delà En fait, il me semble qu'aussi, le livre, enfin, euh, on doit assumer le fait que... Enfin, pour moi, ce... ce, ce je pense... Euh, enfin, Jean-Baptiste, tu, tu pourras euh, dire si tu es d'accord avec ça. Enfin, le récit qu'on donne, l'analyse qu'on fait, les, les sources qu'on a regardées, ça nous permet d'abord d'analyser le passé. Pour moi, ce bouquin-là, il n'a pas pour unique destination de construire des récits qui nous placent sur une échelle par rapport à la crise environnementale. C'est comme si, c'est comme ça, la rupture. Enfin, J'ai envie de dire la tour d'Escola, crise tout ça c'est super, c'est bien intéressant. Mais moi je m'intéresse presque plus au fait de savoir comment la nature a été impliquée au 19e siècle dans l'acte dans de gouverner. En fait, dans l'histoire environnementale, pour faire une confidence, c'est moins l'environnement qui m'intéresse que l'histoire en général des sociétés. Parce que si on se limite juste à avoir un angle de sans cesse reposer des questions avec le petit angle de nos, de nos débats contemporains sur, sur, sur les objets qu'on regarde, on, on prend le petit bout parfois de la lorgnette. Ben voilà, on, on fait une histoire de l'impérialisme. On rentre par la nature, on montre que la question des forêts et du climat, c'est important pour faire l'histoire de l'impérialisme, mais peut-être que ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est l'impérialisme, c'est pas tellement les forêts. Peut-être ce qui m'intéresse le plus dans la Révolution française, c'est la propriété et les communs, c'est pas forcément la forêt ou, ou, ou, les, ou les grands aléas climatiques. Bien sûr, j'exagère un peu, je caricature un peu, je, je fais ça sciemment, mais c'est pour dire que oui, au départ, c'est d'abord une histoire de l'époque moderne, des 18e et 19e siècle, avec le prisme du climat, mais euh, sans qu'on soit obligé à chaque ligne de se poser la question dans les termes de est-ce qu'avant ils savaient, est-ce que maintenant on sait mieux, est-ce que, voilà. Parce qu'en en fait, finalement, aussi à répondre sans cesse à ces grandes, ces grandes descriptions, celles de Descola, de Chakrabarti, etc., ils nous enferment en fait dedans. On s'est enfermé là-dedans, on veux dire, ah, c'est faux, c'est pas vrai. Peut-être qu'à des moments donnés, on le fait un peu, on parle de l'éclipse, on parle euh, parce qu'on on veut participer à ces débats, on a des choses à dire, nous, nous semble-t-il, là-dedans. Mais voilà, quand on documente euh, l'impérialisme britannique en Nouvelle Angleterre euh, et le rôle des, des experts, on fait, bah, on fait l'histoire aussi de, de, de l'acte de, de coloniser, on fait, on fait, on fait, on fait un on écrit un peu une, un, un petit morceau de l'histoire de la philosophie naturelle anglaise au XVIIe, etc. Et donc voilà, on se pose aussi comme des historiens et pas seulement comme euh, comme comment dire comme des gens qui prétendent présenter une nouvelle une nouvelle un nouveau grand récit, j'allais dire, euh, qui serait le grand récit des historiens et pas le grand récit des philosophes de l'épisode de la philosophie politique quoi. Et d'ailleurs notre bouquin c'est aussi en un certain sens, il me semble, une un plaidoyer pour un truc assez particulier qui est l'enquête qui n'est pas tout à fait la même chose que d'écrire, dans, dans, dans euh, de faire des essais très interprétatifs à des très hauts niveaux. Euh, nous, euh, voilà, c'est un travail euh, sur des sources, euh, d'enquête, euh, de documentation empirique, euh, qui, euh, comment dire, euh, qui, a ses, euh, qui a ses qualités et ses défauts, mais qui est une autre façon d'aborder quand même la question que simplement parle des grands textes. Euh, viendrait assembler pour faire des des, des récits euh, généraux hein, sur la modernité euh, et, et, et le climat donc c'est c'est pas les mêmes sources c'est pas la même démarche c'est pas non plus le même temps d'enquête euh, et c'est pas euh, voilà mais je pense aussi tu l'avais dit dans une autre euh, une autre occasion Jean-Baptiste il faut aussi assumer que bah oui on fait euh, on fait de l'histoire euh, euh, comment dire on fait d'abord de l'histoire quoi voilà. bah ce qui me frappe c'est que enfin vous avez cité la phrase dont on cite chaque rabatiste, cest c'est-à-dire il, il intervient je crois une seule fois dans le dans le dans le bouquin, euh, enfin je veux dire, heureusement, on, enfin le bouquin n'a pas été écrit pour répondre à ça quoi. Enfin ça ça aurait été beaucoup plus simple, il aurait suffi de citer Buffon et c'était plié quoi. Donc euh, non non, on a fait quelque chose je pense de beaucoup plus ambitieux. Je répète ce que tu dis hein, Fabien. Euh, par contre là dans la question, la façon dont vous l'avez posée, là où je suis pas d'accord, c'est vous disiez en gros il y aura un récit positiviste qui serait les sciences et les techniques et un récit culturel euh, qui serait, euh, je sais pas moi, l'écologie politique. Etc. Et ça je pense que enfin le bouquin montre que ce type de de séparation là pour le coup ne fonctionne pas quoi. Euh, je, je, L'écologie politique dans les années euh, 60-70, elle a sa dynamique qui est liée au, je sais pas, à la société américaine des années 60, mais de fait, euh, les savoirs de la guerre froide hein, peuvent très bien être utilisés pour ça, pour cette lutte-là. En fait. C'est ça qui est bizarre. Et c'est un petit peu la même chose pour le, pour le climat au 19e siècle. C'est-à-dire, euh, euh, l'enjeu de, de ces savoirs-là, ce n'est pas des savoirs de contestation, pas, non, c'est des savoirs de gouvernement. Et je crois que ça, c'est un point important qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas aller chercher des origines marginales de l'environnementalisme qui serait, je sais pas moi, dans des franges plus éclairées, plus socialistes, plus utopistes. Non, c'est vraiment, enfin, euh, c'est évident pour des sociétés agraires, la question du climat et la question de l'environnement, c'est absolument crucial. Et c'est pour ça que ça ne se passe pas chez les philosophes, ça ne se passe pas chez les penseurs, non, ça se passe dans les cercles gouvernementaux. Parce qu'il s'agit de gérer l'économie, au fond, il s'agit de nourrir la population. Donc, ça, ça je crois que c'est vraiment un point important. Alors, on n'est pas du tout les seuls à faire, et je dirais que toute l'historiographie en ce moment sur la question du néo montre bien à quel point il faut avoir, enfin, euh, il faut être ouvert sur euh, qu'est-ce que c'est qu'en fait euh, l'histoire de nos savoirs sur l'environnement. Ça vient de plein de choses différentes qui sont pas forcément sympathiques d'ailleurs, mais c'est pas grave, enfin voilà, faut raconter des histoires telles qu'elle s'est passée. Quoi. Ici, j'ai rajouté une petite question, qui n'était pas prévue dans le script original. Comme vous le savez peut-être, j'ai une formation de philosophe, et ici, sur cette chaîne, je dis que je vulgarise l'histoire des idées. Et il se trouve que, de l'histoire des idées, eh bien, il en est fait autant en philosophie qu'en histoire. Et bien évidemment, ce n'est pas fait de la même manière. Comme c'est la première fois que je reçois des historiens sur cette chaîne, j'ai voulu leur demander comment, au sein des études environnementales, eux-mêmes appréhendaient cette divergence d'approche. En effet, ils sont tous deux chercheurs à l'EHESS, où les laboratoires sont mixtes en termes de disciplines, et donc où des historiens travaillent aux côtés de philosophes, sur des sujets qui peuvent se croiser. Et puis, je me disais, concevoir le climat, l'étudier, c'est une histoire de concept, c'est une histoire d'idées, de comment on pense à un phénomène et quelle forme ça prend dans les discours. Moi ce qui me frappe, c'est… enfin, euh, je trouve des fois quand je lis l'histoire philosophique des idées, je trouve que… Souvent c'est très intéressant, il n'y a pas de problème, mais c'est un rapport plus instrumental, disons, euh, aux sources. C'est-à-dire que les idées vont être mobilisées euh, pour organiser euh, des débats, pour organiser une construction conceptuelle. Et c'est vrai qu'en tant qu'historien, nous, on aime plutôt se mettre dans la tête des gens du passé. Quoi. Se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, vraiment, mais profondément. C'est-à-dire, comprendre vraiment, c'est compliqué en fait. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi Et qu et pourquoi il dit ça et à qui ça s'adresse et je trouve que enfin, ça pour moi c'est vraiment la, la clé de pour faire de la bonne histoire des idées quoi c'est à dire euh, euh, arriver à, à vraiment se sentir dépaysé à se sentir étranger à nous mêmes en lisant l'histoire et donc avoir une forme de réflexivité sur nos propres savoirs bon, c'est pour ça que je trouve que l'histoire des idées c'est intéressant l'histoire des idées environnementales c'est intéressant ça permet de mettre à distance tout plein d'évidences euh, du contemporain euh, en, en, en prenant ce point de référence du, du passé, quoi, en, en essayant de voir notre contemporain depuis ses idées du passé. Et ça, je trouve que c'est un peu la richesse de, de l'histoire de historienne des idées que je ne retrouve pas forcément euh, chez, chez les collègues philosophes. Par rapport à l'histoire philosophique, bah c'est vrai qu'il y a aussi peut-être chez, chez nous un intérêt pour des formes de savoir, des formes de discours qui sont pas seulement euh, qui sont un peu plus euh, moins canoniques, quoi. C'est vrai que quand on va chercher, on va trouver dans une archive le discours d'un administrateur qui n'a pas été publié. Euh, qui est simplement un discours de... qui se greffe sur une pratique. Euh, c'est euh, en général, euh, euh, enfin, c'est une spécificité peut-être du de, de forme d'enquête qu'on qu mène de pouvoir avoir accéder à ce genre de, de discours, le mettre en lien avec des pratiques. Parce que moi je dirais pas que je fais d'histoire des idées. Enfin c'est un terme que je reprendrai pas. Je, je m'intéresse à la production des savoirs, mais la production des savoirs c'est d'abord des pratiques. Je sais pas exactement ce que sont les idées d'ailleurs, et je saurais pas vraiment ni l'histoire. Euh, donc, euh, mais je peux savoir ce qu'est une pratique de savoir, et ouais, un dispositif, euh, je peux, voilà, une chaîne de dispositifs, une chaîne d'inscription, je peux savoir ce que c'est. Euh, des idées, euh, non, je, empiriquement, d'un point de vue purement empirique, je ne je peux, euh, peux pas le caractériser dans une, dans une démarche d'enquête. Donc euh, voilà, par exemple, et ça, ça c'est encore une fois euh, la, la pratique euh, des, des, des STS. Mais je pense qu'effectivement, l'aspect du canon est super important. C'est-à-dire. Euh... Une histoire, euh, souvent les philosophes s'intéressent effectivement à un canon assez limité d'auteurs, des philosophes souvent, euh, et ce faisant, je pense que sur la question environnementale qui est quand même... Euh assez éloigné euh, en général de, de, des questions philosophiques dans l'histoire, c'est pas forcément le, le meilleur point d'entrée quoi. C'est-à-dire que faut plutôt, plutôt aller voir dans ce cas des, des naturalistes, des, des agronomes, euh, des chimistes. Enfin, c'est plutôt dans ces sources-là, des, des climatologues, plutôt des, préfets. Dans, des préfets aussi, ouais bien sûr. Non, mais pour, pour rester sur le champ scientifique quoi. Donc euh, c'est plutôt là en fait que vraiment la question de la réflexivité environnementale elle émerge quoi. Voilà, cet entretien est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses en plus par rapport à la première vidéo. Si vous souhaitez être mis au courant de mes activités professionnelles, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, le lien pour vous y inscrire est dans la barre d'infos. Il est fort probable que l'activité de la chaîne soit légèrement ralentie début 2021, parce que je suis en train d'honorer un contrat, mais je vous tiendrai au courant de tout ça, notamment dans la newsletter et puis dans de prochaines vidéos. Et je vous dis bien sûr à très vite.